j, -j, -j, -j, -j On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture donc des packs gold infini donc voilà C'est euh, gold premium or infini voilà j'ai déjà ouvert Donc préparez vos cartes mes recherches sont dragon bouillant rouge euh, Dra euh, Lumicatrice voilà Et après euh, j'ai aussi attendez que je regarde C'est euh... Attendez que je regarde parce que j'ai aussi le dragon Koshi... Euh... Le drag... Enfin, le Kashi Koshi Dragon, voilà. Aussi. Donc, on va commencer par l'extra deck. Donc, je vais vous montrer un peu ce que j'ai eu. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, j'ai eu deux... Deux magiciens des arcanes. Voilà. Euh, deux dragons roses noirs, Donc il y en a un qui peut partir à l'échange. Et l'autre je le garde. Inister, le, le, le proéminence, le, le, le assassin destructeur, je vais le garder. Un guerrier euh, chargeur de poussière d'étoiles qui peut partir au trad. Alors, un Majester Paladin, le Draco Assassin Assa Ascendant. Donc, celui-là, je vais le garder aussi. Voilà. Euh, deux Castels, le Chasseur. Donc, ça, ça peut partir au Trad. Donc, deux Gusto Émeral. Donc, j'en ai un pour moi. Et il y en a un qui est réservé déjà. Donc, euh, ça, c'est bon. Un Pléiades de la Célée qui peut partir au Trad. Le Dragon de métal flamboyant aux yeux rouges, je le garde pour la collection. Alors, deux Norito, l'autorité morale, la, tech euh, la Techno Chimère, le Dragon forteresse que je garde, un numéro 11, groseille, euh, 2 deux 35 Tarantule Vorace, j'en gardais une pour la collecte et le reste ça part en échange. Le numéro 37 Espoir, tisser, dragon, araignée, requin Donc j'en garde une pour la collecte Et l'autre il peut partir à l'échange Le numéro 38 J'ai eu qu'en une fois je le garde Après j'ai eu euh, Alors Agmarle Le monarque démoniaque qui peut partir au trad Voilà Après Ogre, fantôme et lapin des neiges Donc il part au trad un robot curibo, je le garde pour la collection. Un cancrela max, donc qui peut partir au trade. Après j'ai eu euh, des, des, alors j'ai eu deux glisseurs cosmos qui partent au trade. Un destructeur Cosmo qui part au trade. Un deux précurseurs cosmos qui partent au trade. Une bonne sorcière Cosmo... Qui part au trad Une méchante euh, Deux méchantes sorcières cosmo Qui part au trad euh, Un épouvantail cosmo Qui part au trad Deux mains de glace Qui part au trad Un euh, étoile lune le roi, des le roi des magiciens Qui peut partir au trad Un robot chargeur Qui part au trad Après on a eu pas mal de, de, de tout ce qui est Burning Abyss, donc euh, Skarm qui part au trad. Skarm en trois fois hein, qui part au trad. Voilà, j'ai eu. Après Rubik, donc je pense que j'ai en réservé deux pour un ami. Mais sinon, il y en a un qui peut partir au trad. Sir en trois fois qui part au trad. Alice qui part au trad. Euh, Calcab qui part au trad. Farfa qui part au trad. Graph 3 qui part au trad. Vector, j'en garde un pour la collection et le reste, ça part au trad. Luster, j'en garde un et le reste, ça part au trad. Luster, euh, le pendule draquois ça ça, pardon. Raisonnement, qui part au trad. Téléporteur d'urgence qui part au trade. Alors après, on a euh, Souffle gelé des monarques qui part au trade. Coup de Tsukumo qui part au trade. Mais je pense que va déjà être réservé pour un deck utopie. Euh, Route de l'espoir lumineux. Donc ça paraît réservé. Terminus des abysses ardentes. Et eh ben ça, ça part au trade. Changement de masque de... Changement de masque en 3 qui part au trad Flèche, brise, sort qui part au, tra au trad J'en ai 3, voilà je vous montre Cosmoville qui part au trad Souffle rouge que je garde Fait du vent, voilà, qui part au trad Alors euh, le chevalier fantôme du bouclier de l'ombre Que je vais garder parce que c'est pour quelqu'un le chevalier fantôme de brigade cuirassée, que je garde parce que c'est pour quelqu'un aussi. Les chevaliers fantômes dentelés des ténèbres. Donc ça c'est pareil, je garde. Compétence de percée, ça peut partir au trade. Trappe du vide, ça peut partir au trad. Trappe perfide, ça part au trade. Deux énormes trappes profondes des ténèbres. Voilà, ça part aussi. Des forces de miroir violentes. Donc ça, il y en a une que, que j'ai essayé de faire partir au trade. Et le reste, je, il je, euh, y en a une que je vais faire partir au trade. Et il y en a une autre que je garde. Force de miroir éclatante. Donc il y en a une qui peut partir au trade et l'autre que je garde. Corne du paradis. Au trade. Corne céleste ténébreuse. Au trade. Grande corne du paradis. Au trade. Erreur. Au trade. Le voyageur des abysses ardents, trad Et euh, avancée des ténèbres, au trad Voilà, c'est tout ce que c'est tout ce que j'avais vu, c'est tout ce que j'ai eu dans les dans, dans les boosters. Euh. Voilà, c'est tout ce que j'ai eu dans les boosters. Donc surtout les amis, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Et puis on se dit à très bientôt pour de, une prochaine vidéo. Euh, ou à tout à l'heure, pardon, excusez-moi, je suis pas coiffé. Pour euh, la vidéo donc, sur Pokémon Fire. Allez, ciao tout le monde